J'ai un seul taf sur Youtube, c'est de faire des intros Et je les fais pas, et du coup je suis obligé de les faire en voiture Voilà, je suis garé, hein, je vous rassure Je vais faire simple, nouvelle vidéo Aujourd'hui, on tape du cube avec Dojna, avec Katsup, bref Vous allez aimer, petite information Sur Discord, il y a une foire au défi qui est en train de se faire Vous pouvez gagner pas mal de trucs, c'est fait par les modos Si vous voulez passer un bon moment et rencontrer Du monde sur mon Discord, bah venez, avec plaisir C'est dans la description Je vous souhaite de passer une très bonne vidéo, c'était Bichard Et euh... Bichard en voiture Allo Allô. C'est la prophétie du bébé, salut Kix, salut Dush, ça va Ça va ou quoi ça, ça va et va va. toi Dush tu te mets devant un truc là et ah t'attends. Oui, t'attends ton ton. Non mais Kix il arrête pas de me péter les miens Six Kix, <rire> <Kik's. rire> on, on, on, <rire> on va carjack. J'arrête, j'arrête, j'arrête. Là, en fait, tu vas voir le constructeur à gauche. Et tu, tu prends les blocs d'argile. Regarde, je vais te laisser euh, Bleach, viens. Ah bah non c'est bon, il le fait. Bon, t'es pas rapide, Kix. Non, je suis. Ok. Hein. Regarde Dush qui prend ses rapide. responsabilités Regardez-moi ça magnifique, magnifique Magnifique, magnifique, magnifique, c'est bon. Ils ont déjà des plastrons donc faut faire attention à eux, Eux, ils ont l'air un peu énervés. Ah, hein. oh, puis je vais me prendre un petit plastron. Mais les améliorations, du coup, c'est où C'est la sorcière euh, C'est la sorcière, ouais. Je vais me prendre ça en attendant. Y'a un mec Ah non, Non, oui, c'est jeune... avec nous Oui, on est jeune, My bad, my bad. Ah bah t'ai fait un plastron en fer, voilà, t'as compris en fait le but du jeu Ouais, j'ai compris, ouais Ah tu fais genre tu comprends pas, mais c'est bon, t'es déjà une pro en fait Mais attends, mais y'a un mec au-dessus de nous, là, y'a un verre Ouais, c'est pas grave, t'inquiète pas, pas, il est pas dérangeant. Allez, viens, descends maintenant. <rire> j'ai pas assez de bronze. <rire> ah On allait tomber dans le vide <rire> C'est pas un stuff de fou Mais non mais vas-y non, non ça va J'avais, Attends j'avais relâché mes trucs Il me regarde avec sa, son épée enchante en là Ouais c'est ça Bah tiens c'est quoi je vais le fumer tiens moi ça Il vous reste pas du fer C'est bon Voilà il est connu. Bah tiens c'est quoi je vais le fumer tiens moi ça bah, voilà j'ai été... Déjà déclenché Il y a quelqu'un Il y a visé Il a le rouge Ah oh, non le Diamant c'est au même endroit que les autres je suis revenu avec 3 d'or, donc je vais pouvoir faire une amélioration de tranchant, je pense. Ok. Voilà. Sneak, des sneaks, un euh... bon niveau. Comment ça Il y a un rouge au-dessus euh... de notre base. Si vous avez une boule de feu, lancez-lui. C'est bon, je le vois, je le vois, il est en haut, il est en haut. J'y ai vais. Ouais. Il y a un bleu vers l'or là-bas. Oh, il est mort. T'es au mid Ouais. Je vais récupérer du diamant là. J'ai peur qu'on m'en tue. Dulch, je suis derrière toi. Ok, je peux le faire. Mais je t'avoue que je préfère pas fight am... Dulch. De ouais, bah ouais, moi je me suis pas. J'ai amélioré l'arme. Ouais, il bulle au-dessus, il est au-dessus. T'inquiète, moi aussi. Ok. C'est bon, il est tombé tout seul. Il y, a un, il y a un bleu par contre. Ok, j'ai tous les diamants, par contre, ça ça nous nom bien. Il y a un rouge, il y a un rouge chez nous, il y a un rouge chez nous. T'as tu l'as vu. Et t'as vu que tu serres à quelque chose Dommage. Oh, dommage. Oh, quelqu'un est débré. Comment ça se fait Micha Tu m'as... Non, c'est bon, c'est bon, bon, bon, je t'ai Les deux, j'ai tué les deux. <rire> tué deux. Attention, attention, derrière toi derrière toi, derrière toi Attends, il a Je suis derrière, derrière toi, tape-le! Tape-le! Tape-le! Oh non, mais je vais mourir là. Je sais pas qui je tape bon, en plus. bon, C'est bon, c'est bon, c'est bon. Non, tu suis allé taquer! pas grave. Derrière toi, <rire> toi, <rire> toi, <rire> toi, toi, toi encore Non Comment ça derrière moi? Y'a personne derrière moi là? Si, si, si, je suis en train de taper un bleu. Oh, mais je reste avec toi, je reste avec toi. Ah non, non, non, Il y a non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, Ouah, wow, bizarre trop fort hein! Attends, du coup, faut qu'on arrive à tuer l'idée bleue, à tuer les 4 bleues. La mission est très ouais. difficile là. J'espère juste qu'il qu streamhack pas quoi. J'ai l'impression qu'il streamhack hein. J'ai l'impression qu'il streamac. <rire> J'ai comme l'impression qu'il streamhack hein. En fait, et si tu le fais, t'es vraiment le boss hein. Parce que là, c'est vraiment. <rire> Vous gagnez ou pas Oui, oui, on a gagné toutes les parties. Ouais, de fou, ouais. Non, mais ça aurait été rigolo. Après, ça aurait été en mode... Bon, Je vais vous aider parce que je vois que c'est compliqué. Bah, vas-y, Kali, fais la maline. Il a donné de la maline. Non, non, non, non, non, non. Ils reviennent, hein, les rouges, hein. Oui, ils sont merde. Oh, c'est bon, arrêtez là. À l'aide Il est en train de me pousser à la mort. je vais en chercher une. Vas-y, dash, dash. Prends une boule de feu, prends une boule de feu, explose-tu sa mère Wouah! Oh, oh, Non, non, non, ça n'a pas, pas, pas eu les <rire> escompté Oh, ce feuille! Nous, on n'est pas des noobs, nous! Pas des de l'immeuble! Je m'en fous, j'ai tout pris, hein! Oh, mais gros mec, t'es Il y a quelqu'un qui casse dans notre base là! Y'a un verre, y'a un verre! Y'a un verre! Il oh, est où? Il est au milieu! non, c'est un verre dans notre base! Fais-le! Fumez Fais-le! Fumez non, il a cassé la lit, non! Il de par hasard, c'est nous qui on se fait focus! Je on vais arrêter mon crâne! Il mais oui, mais, mais à chaque fois c'est ça là, on se fait que focus, frère! Moi je suis de bite! Voilà, est voilà, voilà, voilà! voilà. Est pas, on n'est pas les derniers parce que les bleus sont morts! Hein. Bah. Allez, ouais, chers! Bon. Allez, chers! Cher. Ils se sont fait péter leur lit, voilà, voilà vous avez fait le malin! Coup de Malin Fall in the Raven! Ah, c'est ouais. vrai! Euh, ouais. Oh le bâtard! Non, Richard, t'es mort? Mais oui, il y a, a quelqu'un à la base, les gars! <rire> oh, Le se fait péter! Oh, attends, cas, oh les gars, les gars, non, la, la, les gars, ils sont en train de. <rire> J'aime pas acheter ai... pour acheter. Vas-y, défonce-le, défonce-le. Ouais, bah, l'autre, l'autre, l'autre. Je suis. Ah. Oh non, non, la... Kali, non, non, <rire> non, non, Kali non, non. C'est quoi ton skin de Juna Je te regarde pas. C'est Bulma. Quoi Mais qu'est-ce que tu me racontes <rire> <rire> Attends, c'est pas la meuf dans le Dragon Ball Z hein <rire> Bah, elle a des cheveux bleus. <rire> <rire> Mais non. <rire> mais c'est mais c'est qu'elle ah joue ah pas à LOL, c'est pour ça C'est vrai que, que sens... c'est Jinx Ah merde <rire> C'est Jonx, <jonxement>. non <rire> C'est des bâtards mais c'est parce qu'il y a l'armure, du coup on voit rien, mais c'est Jinx Ah moi j'ai cru c'était une Et t'as vu Bichard comment il est Après il est en mode oui, le harcèlement et tout <rire> Regarde comment vous êtes en train de me pulir. <rire> non, je suis désolée Je suis désolée Salut Ketchup, ça va C'est typiquement la okay, phrase okay. de quelqu'un qui aimerait t'aborder, genre Salut Ketchup, euh, euh, ça salut va up, euh... <rire> <rire> Et tu sais le mec met son petit coude sur la coudoir <rire> petit regard ouais, non, tu non, vois, non, non, et tête qui bouge sur le côté. Salut Ketchup. <rire> <coupé. rire> ça va <rire> Ton crâne. Allez hop. Oh non p**e <rire> <Ça rire> <rire> C'est qui qui a failli me Non non mais le verre, oh on était anti mate <rire> <rire> On était entre amis! Il y a les verres qui sont au-dessus de chez nous, encore. Oh, ces archers. Je vais me vivre un peu! Vite! Allez, où C'est bon, il vit. Oh! A l'aide! Il me focus! C'est bon, c'est okay. bon, c'est bon. bon. Quelqu'un m'accompagne chez les verres, s'il vous plaît? Bah, toi, il y en a un dans notre base. Vas-y, on... on contourne par où? Par là? Par là, par là, je pense. Mais. Tu restes en haut? Ok. c'est bon, j'ai tué. Je me déteste, bordel de merde. Bah, du coup, bah non, je suis morte avec toutes les TNT. Merde. <rire> ah ouais, j'avoue. Par contre, attends, il y a allez, vers chez nous. attends, attends, attends, chez nous, chez trop nous bon, ouais. Oh non, non il est suis... détruit, putain Il y en a où, chez nous Ok. Non. Il n'y en a pas qu'un, je crois. Je, suis mort. je suis mort. Putain, je suis morte. suis trop la haine. <rire> ouais, Doge Ah, il est fort ouais. S, hein. Let's go a géré Doge. Oh non, il en reste deux autres. Ouais, Doge Let's go Doge Je peux plus, là. Je peux plus, je peux plus. Ah oh, ouais. dommage Ah oh, oh, dommage, oh, dommage. T'es pas loin T'y allais du coup J'y suis là Ok ok Et Moi je suis du côté Hop Je sais Pourquoi il y a un verre qui pète notre lit les gars Ah bah parce qu'il a récupéré ma TNT On peut pas casser une TNT non. non. Oh, putain. Mais c'est pas possible Ah c'est terrible c'est fini bah, Tant dommage mais... Oh je vois rien, c'est de vraiment... Euh... Ah y'a un verre déjà, y a un verre qui arrive, y a un verre qui arrive Mais dégage Il quoi, lui là Ton zgeg là Fais gaffe, que... ouais tu vas haut là quand même Fais attention à tes genoux hein, quand tu retombes Mais moi je crois que je vois. Ça, Il est trop con Mais t'es la meilleure, t'inquiète on se voit, hein. on te regarde, hein. on te doute pas de toi hein. Ah oui, oui, ah <rire> Non t'es 2 v on doute pas de toi. Hein. Oh ça non, me... on est jaune, j'aime pas quand on est jaune. Oui, T'as un, un problème avec clair. les jaunes Parce que voilà. genre jaune et vert, je confonds. Ah, t'es hein daltonienne Non, je sais différencier, c'est juste que quand les deux me courent dessus. Mais après, c'est aussi parce que mon... tout à l'heure, vas-y, j'avais mon shader aussi. T'as déjà fait un test de daltonisme Non, mais je te jure, je suis pas daltonienne. Mais, non, mais, mais après, il a rien de mal. Hein. Non, mais j'ai jamais fait <rire> chez le médecin, mais je suis Excuse pas daltonienne. Tu dis, daltonien, tu peux être daltonien aussi. Non, mais je suis pas daltonienne. Tu dis, qui est. Mais oui! C'est euh... <rire> Ah la logique de ah, merde! Est-ce que tu es daltonien? Bon, ok, bah, je suis daltonien maintenant! <rire> non, mais par contre, Bichard, si tu veux, Inox il est un peu daltonien aussi! C'est vrai? Ouais, si c'est un peu un exemple! Euh... Bah écoute, je suis grave daltonien moi! <rire> Non mais j'avoue le mec il voulait pas me laisser dire non je suis pas daltonienne Genre vraiment j'ai pas envie de dire bah ouais je suis daltonienne ouais <rire> Il t'a auto-diagnostiqué frérot Non mais t'es daltonienne, daltonienne non mais t'es sûr t'es pas daltonienne La technique ouais. pour être connu sur Youtube c'est être daltonien Mais tiens que ah ouais aussi il est daltonien Mais voilà Mais voilà Mais regardez ça ah Mais Ouais, de... ouais de... Valouse il est daltonien est ouais. bah, les gars je suis daltonienne <rire> Attends mais par contre euh, genre là on... J'avoue on fait pas du tout notre... Euh... Ouais, j'avoue là dans le <rire> train de Non il est l'a ils vont rien faire, les Verts, avec leur skin de beauf, là Mais ta mère, la pute Pardon Mais <rire> <mes cassettes, rire> tués, tués, tués. Ah, mais Cassette ah, cassé, tu es. mais Oui, mais moi, j'ai essayé On a plus de... Mis. Je suis trouvé Mais bah, oui, mais voilà <rire> Mais laissez-nous jouer Mais putain, Ça dégoûte Ça dégoûte, lire, ça dégoûte, oh, ça là, dégoûte coup, Oh, oh ça la là putes, là qui viennent, On euh... peut pas animer tranquille <rire> Ça m'énerve Il <rire> y a encore un jaune Mais putain, va t'acheter ah, une vie énervé Oh, impressionnant il y en a un qui se mouche là alors qu'on a. En bon, Excusez-moi Excusez-moi Là <rire> j'étais tellement euh, émotionnée. Mes parents ils ont l'habitude mais ma sœur non, hein. <rire> elle habite pas là. Euh. C'est vrai Bah non elle habite plus là ma soeur. Ah. Okay. Ça t'intéresse les <rire> <rire> <J 'en rire> <rire> <rire> Oh le mal, je suis malade Je suis un peu trop intéressé à mon goût là, personnellement. <rire> non, je suis un peu gêné là. Ok, je, je leur laisse faire le chemin. J'ai dit en non. On va revenir après. Les rollbacks de stream, OMG, il y a des rollbacks sur le stream. Mais qu'est-ce que tu m'en racontes Qu'est-ce que je m'en racontes Le rouge non, est bien. Est le rouge plus... est bien. Non, c'est plus... 8 l'épée. Ouais. <rire> meilleure connexion. Ça va pas la tête ou quoi là Il rouge, il rouge, il rouge, il y rouge, il rouge Il est tombé tout seul il a trébuché Arrête Arrête Arrête, Arrête, get up Oh, j'en veux plus J'en veux plus J'en veux plus, plus Quelqu'un pour aller... Euh, pour m'accompagner chez les... Euh, chez le rouge Ok, allez, vous faire On déteste en fait Chez les bleus, c'est pas... Oh non, il se fait, il se fait euh, marave Demi tour Deux Maintenant bah moi, je me bats Pourquoi tu nous lâches Pourquoi tu blagues lâches Demi tour non, je... Allez, bon. ciao. Je ramène euh, allez, de l'or Allez, on ciao. a 5 d'or hein. Lui c'est ciao. Ah euh, bah, attends, j'ai rien sur moi. OK. La pomme d'or euh, la pomme or, ça dure ça euh, combien de temps On a jamais le temps. Il ah, y a le bleu, il y a te bleu te sur te moi, il y a, te y te y a te bleu te sur moi les gars. Bah ouais, mais bon, on, a, on, on va le plus le avoir de Bah Non Let's go on a détruit le lit des rouges au cas où quand vous mourrez Et tout le monde ça va le Colombo Y'a un rouge qui a failli péter... Non bah notre lit est mort les gars, what the Oh fuck. putain, ils se sont vengés... Oh. Y'a un bleu chez nous Oh non... Il était caché Les verres aussi. Ouais mais les verres et rouges ils sont ensemble Vas-y j'ai oui, horrible Allez go Allez dégommez le là lui Il frère Allez hop ah, Je pense que le bleu il voulait aider mais... Ok, il mm. y a un verre qui arrive, il y a un verre, ouais. Je suis parti au ça milieu. Blaze, hein. exactement. Kali, exactement. Cali, je pense. que Ouais, mais que elle, es mort. Elle, est, elle est seule sur... Euh, ils font 5 verres. Je, pense, un je pense que t'es mort. Vas-y, c'est Bordel Oui, vas-y, vas-y. Vas-y, je reviens. Let's go, bichard. En vrai, je pense que je peux gagner. J'ai juste les verres à péter. Ouais, il y en a un Moi, qui est rentré. Je suis de proche, ouais. T'as le deuxième qui arrive. T'es mort. Je te le dis. T'as le deuxième qui est à côté de toi. Hein. Il est gentil de quoi C'est un 1v4. Euh, Comment ça, il est gentil Attends, ah c'est bon, bah, il le tape avec un bloc. Ils veulent un, ils veulent un screen. <rire> Cours. Ok. Bichard, oh. Blaze. Blaze qui se fait exploser. On a, on a son teammate juste à côté. Oh là là! Ah mais... oh là là, et c'est dommage qu'ils ont pas leur lit de mort, hein, parce qu'en vrai t'es plus fort qu'eux. Hein. Eh, non, non, mais en fait il y a ma soeur qui s'est ramenée, parce que tout à l'heure Bichard il parlait de ma sœur. Par contre les verts, ils ont peur de toi ou quoi Pourquoi personne n'est venu courir les de En vrai faut tempo euh, le, les lit détruits, non Avec son skin... Euh... Oh. Bichard, Bichard t'es meilleur, t'es meilleur, t'es meilleur. Let's go Bichard, yes, non mais... Go. mais en fait en 1v1 tu les fumes, même en 2v1 tu les fumes, mais un monstre, même en 3v1 tu les fumes En fait je vous l'ai pas dit, c'est des abonnés à moi il faut croire que je suis fort. Arrête <rire> ça, se... ça se voit de toute façon. Ah, ça il y en a qui a un, un pitch, je crois. 1 minute 50. Oh les... Ouais oui, je tu... trop stylé ça C'est quoi Bichard tu fais de la magie 1 minute 30 Bichard. Oh <rire> Ah y'en a un qui retourne euh, vers euh, leur base. Il a disparu Allez, fumez-moi, 4-7 la vilaine. Non, non, non, faut qu'on. Une minute, une minute, Bichard. Une minute. Bichard sure. oh, Allez, lui coupé. est tombé. Tempo, Faut que tu tempo. 50 secondes, Bichard. Ah ouais. C'est Blaze, il est nul, il est nul. Il est nul. T'es meilleur, t'es meilleur, t'es meilleur. Oh, Regarde, il t'a même pas mis un dégât. 3 secondes, 2 secondes. Tu, tu le, pas tu, pas le tu, tu le, le tue-le. Ah, attention, fais il attention. Il a eu trop peur, il est parti. Là, il a vu son lit, il était mort, frère. Il s'est dit, vas-y, ok, je retourne pas Il a trop le seum. Il y en a un On là. a un devant toi. Hein. Oh, let's go. Let's go ah ouais. t'as mis go. le premier coup let's, ah, go let's go Avec Blasco. Ah, le... bah du l'autre Il se fait se... Non, je les ai tués. Les... Ils sont tombés dans le vide. <rire> oh le monstre. Oh Il est perturbé, est... il sait pas où t'es, il sait pas où C'est le moment, bichard. Il bug là. T'as pleu, bichard. Oh, C'est trop marrant de se foutre de sa gueule. <rire> Vas-y, je le fume. Mais toi, t'aimes bien bully le les veux... gens, hein <rire> Allez, viens. <rire> <rire> ah, let's go, let's go <rire> Merci pas Trop trop, trop... Abusé. Merci. Merci, Merci pour les oui. games Pas de soucis, allez des bisous Bisous, bonne game si vous veniez à jouer Ciao Salut. Ciao, oh, bisous J'avoue, le mec il voulait pas me laisser dire non, je suis pas daltonienne. Genre vraiment, les gars, de dire bah ouais, je suis daltonienne. Ouais. Il t'a auto-diagnostiqué, frérot. Non, mais t'es daltonienne, daltonienne, non, mais t'es sûr, t'es pas daltonienne. La technique pour être connu sur Youtube, c'est être daltonien. Voilà, je vous la donne, merci à tous. Mais tu que Valouse aussi, il est daltonien. Mais voilà, mais voilà, mais regardez, c'est de merde. il est, est... est... Ouais, est, bah, est daltonien. Ouais. Bah, les gars, je suis daltonienne. <rire> Attends, meuf, par contre, euh, genre là, on. J'avoue, on fait pas du tout notre. Euh... J'avoue, là, dans le train de. Nice!